Bonjour Nono, et bienvenue dans l'épisode 14 de Cartes sur Table. C'est quoi le bordel avec nous voix On va parler de King of Tokyo de Richard Garfield. Un jeu avec des monstres géants. Ouais, mythologique, ça a du sens oui. Dans... dans King of Tokyo, vous allez incarner des monstres gargantuesques et vous échangez joyeusement quelques claques. Être un grand monstre entraîne de grandes responsabilités, comme prendre le contrôle de la ville de Tokyo. Pour ce faire, chaque joueur lance des dés. Il pourra faire jusqu'à 3 essais en les conservant ou non, et cela va déterminer ses actions. Si vous collez des baffes, vous allez infliger des dégâts. Si vous récoltez les éclairs, vous gagnez des ressources pour vous équiper en cartes. Les cœurs pour vous soigner. Et enfin, les chiffres rapportent des points de victoire. En effet, il y a deux moyens de gagner. Soit en cumulant 20 points de victoire, soit en étant le seul survivant. Mais alors, comment on start Si vous contrôlez Tokyo et que vous conservez les phases baffes, vous frappez tous vos adversaires. En revanche, tant que Tokyo est votre, vous êtes la cible de tous les joueurs. Et il est impossible de se soigner. Pas de soins, oui, mais plus vous asseyez votre domination, plus vous cumulez de points de victoire. Et quand on vous blesse, vous pouvez laisser votre place à l'assaillant. King of Tokyo est un jeu très amusant. Qui n'a jamais rêvé d'incarner Godzilla Il faudra gérer vos dégâts, vos soins et vos cartes. La stratégie y est très présente. Venant de la part du créateur de Magic, on pouvait s'y attendre. De plus, on peut noter un matériel de bonne qualité. Bien que la boîte soit imposante, le plateau prend peu de place, les parties sont rapides. On aimerait y revenir souvent. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de regarder Cartes sur table. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la page Facebook. Euh, oui, et le site du partenaire aussi. Vachement bien Sur ce, amusez-vous bien. Soyez ludiques. Et à la prochaine